Donc, du coup, comment se présenter euh, lors d'une détection On ah, bah va pas tout dire parce que, franchement, on en a pour une heure. Mais euh... Ouais, mais bah, on, on a déjà fait des, on a, on a déjà vu des, des vidéos sur le sujet dans, dans le cercle. Allez, on va ouais, juste donner un truc, un truc. Vas-y, toi, tu donnes une petite astuce, Pat, et moi, je donne une petite astuce. Je réfléchis à ce que je veux, pas. Ah, je t'ai eu. <rire> <rire> attends, attends. attends. Non, je réfléchis avec quelle insuces de parce que je n'ai pas, pas envie de tout donner. Hey, Et euh... Patrick, Patrick est, le mieux, est le mieux placé que ça pour Alors, <rire> moi. Moi, j'ai été très souvent dans la partie des recruteurs, donc je sais ce que je n'avais pas envie de voir chez les joueurs. Mais Patrick, il a été lui plus joueur à se faire détecter. Et donc et du coup l'autre jour l'autre jour il a raconté aux membres du cercle performance comment il a comment il a fait la différence pour être recruté ne raconte pas tout Pat parce que tu vas donner tout, tout tes secrets on n'aura plus rien à raconter non, ben, après je peux, je peux déjà mais dire, un, un, à petit dire, truc, ben, déjà. un petit truc un petit truc <rire> non, je peux commencer déjà à dire ben, déjà ta présentation vestimentaire déjà donc comment tu arrives à la salle déjà est-ce que tu arrives avec des claquettes ta musique et tu prends 50 ans pour te préparer, ou tu es déjà dans ton chose tu déjà prêt, tu déjà habillé, tu as tes pompes, tu es prêt, tu arrives avant tout le monde. Ça, ce sont des présentations qui, pas verbales, mais avec le body, avec comment ça, tu traduis pour moi, David, s'il te plaît Body language. Ah, le langage du corps. Le langage du corps. Donc euh, ça c'est déjà un premier point, c'est ton langage du corps quand tu arrives dans, dans la salle en étant prêt et, et prêt pour, pour bosser, quoi, pour, pour te montrer. Et pas forcément là avec tes, tes, ta musique et tu discutes et tu prends ton temps et tu tes, tes chauffes tranquillement. Soit, soit, soit si c'est à, à 10 heures, déjà soit, soit là une demi-heure avant, Alors, soit prêt et chauffe-toi. Et ça c'est la chose que le coach l'arrive arrive, il va le voir tout de suite. Il, dit, ah, quoi Toi, il voit qui arrivait en avance, qui part en avance. Donc ça, ouais, ce sera un, un premier point que, que je ferais. Ouais. Je, je suivais un de mes joueurs il y a, avant, avant qu'il y ait le, le confinement. Je suis allé une détection à Saint-Chamond, à côté de chez moi, dans, le, dans ma région. Et j'ai fait un article là-dessus, d'ailleurs, hein, qui, qui est en ligne. Hein, et j'ai expliqué que j'ai vu 50 joueurs, 60 joueurs, et il y avait 58 joueurs qui étaient pareils. Et si vous voulez être recruté, il ne faut pas être pareil. Il ne faut pas être comme les 50 autres joueurs. Donc, si vous voulez apprendre à être différent, il faut vous entraîner différemment. cest à dire, il ne faut pas vous entraîner comme les mecs de votre club, parce que vous ne serez pas différent des mecs de votre club. Voilà, c'est sur des choses comme ça. C'est des contenus qu'on fait, nous. On apprend aux joueurs d'être différents. Si tout le monde connaît Steph Curry aujourd'hui, c'est que Steph Curry, à un moment donné, il est différent des autres joueurs. Alors, c'est un bon exemple parce que Steph Curry, il a révolutionné le tir à 3 points NBA, hein, juste ça et au niveau mondial. Donc, euh, il a bien fallu qu'il soit différent, mais l'idée, c'est ça. Si, si vous vous entraînez comme les autres joueurs, vous ne serez jamais au-dessus d'eux. Vous ne serez jamais différent d'eux. Il faut que vous alliez chercher du contenu des coachs qui soient différents et qui vous apprennent des trucs qu'on ne fait pas en club, qu'on ne fait pas dans la masse. Et c'est essentiellement nous, c'est ce qu'on fait avec Patrick dans les, dans les formations, on ne va pas vous raconter ce qu'on vous raconte en club, ça n'a ça aucun intérêt, on, on va faire autre chose.